Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous sur cette chaîne stream Ici Endora sur Ivasan Studio pour un peu de jeux indépendants ce soir Ce soir on va jouer à The Room The Room c'est un petit jeu euh, d'énigme, un peu creepy quand même Et qui a eu droit à plusieurs versions Donc là ce sera la première version, le The Room 1 Après il y a eu la suite, The Room 2 Et après il y a eu d'autres versions encore donc en tout 2 sur portable il me semble et 3 sur PC dont une accessible en vert que j'adorerais pouvoir jouer. Ça serait génial si je pouvais un jour jouer en vert sur The Room. On va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien et j'espère que le son est correct de votre côté. Allez, en avant. Tac et tac. Oui, il y a une version en VR qui doit être juste dingue. Donc euh, j'ai très très hâte. Euh, très très hâte de pouvoir. Euh, un jour peut-être. Pouvoir y jouer. Alors on commence tout de suite avec le didact oh, 1, 2, 3, le didacticiel. Cliquez pour commencer. Bah, c'est parti, on va cliquer. Cliquons. Alors, cliquez et déplacez la souris pour regarder autour de vous. Ok, d'accord. Très bien, jusque là, tout va bien. Double-cliquez sur l'enveloppe sur le coffre pour la regarder sur le coffre. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lettre Faites glisser la lettre hors de l'enveloppe. Ah, c'est vraiment interactif du coup. Vous êtes venu. Je savais que votre curiosité l'emporterait. Cette boîte contient les réponses que vous cherchez ainsi que quelque chose d'autre. « Une chose soi-disant impossible à construire. Il n'en existe qu'une seule. Elle est la clé d'un pouvoir inexplicable. Ce coffre a été conçu pour la protéger des esprits faibles. Je sais que vous réussirez à percer ses secrets. Vous avez toujours été le plus malin. La clé si jointe est mon cadeau d'adieu. Gardez toujours cet oculaire sur vous. Sans lui, vous serez aussi aveugle, aussi aveugle que les autres. » cliquez sur la clé pour la récupérer hop là, petite clé de cuivre avec un motif d'animal faites pivoter le couvercle pour aligner la serrure ah ok, d'accord, comme ceci et enfin on glisse la clé dans la serrure et on tourne la clé c'est vraiment très interactif et on ouvre le couvercle prenez le culard. Donne-moi à manger et je vis Donne-moi à boire et je meurs On connaît déjà, c'est une ligne qui est très très connue celle-là euh, C'est le feu bien sûr Quand on lui donne à manger notamment du bois Bah il vit Et quand on lui donne à boire notamment de l'eau Bah ça éteint le feu Peux-tu bouger ta cam sur l'angle à gauche Sinon on a l'impression que tu regardes hors du jeu Ah oui je peux je peux, je peux, je peux. Alors, voyons voir. Euh, ça doit être... Ce truc-là. Tout, tout, tout, tout, tout, tout. Et voilà. Est-ce mieux ainsi Yes Alors... Cliquez sur l'icône oculaire pour l'utiliser. et ben, on clique sur l'oculaire, alors. D'accord. Rien ne se passe. Il manque peut-être quelque chose. Que dit le petit mot Donne-moi à manger, je vis. Ok, d'accord. Ah. Une... Ah, je peux pas le temps de lire. C'est droit pour faire zoomer arrière. La réponse est quelque part sur le coffre. Ah, J'ai vu les pieds Ça c'est les euh, signes élémentaires Donc ça c'est la terre Donc non Le feu Le feu, le bois le nourrit mais l'eau l'éteint Je devrais peut-être appuyer dessus Pouc Oh une grosse clé Une vieille clé étrange Cette clé est étrange Je devrais y regarder de plus près Ah d'accord on peut Faire ceci on dirait que je peux changer la forme de la clé en tournant le bout. D'accord, en fait, ça va dépendre de ce que je vais avoir besoin comme... Ok. Ah, voilà. En plein devant. Et du coup, ça sera plutôt l'autre. Hop là On dirait qu'il pivote mais aucune marque n'indique la bonne position. Je dois chercher ailleurs. Si je fais ça. Ah d'accord, sans lentilles ce n'est qu'un oculaire oh, Il manque un truc en fait. Il manque un oculaire. T'as une lentille plutôt. Je pourrais dévisser ça mais si j'avais l'outil adéquat. Donc en gros il y a sûrement un outil à récupérer j'ai vu un truc ça glisse ça. oui ça glisse du coup c'est l'autre alors qu'est ce qu'on a là au lieu de trouver une jolie plaque de métal gravée on dirait que le bout pourrait servir à dévisser quelque chose ah bah tiens comme par hasard hop là Ah. Une lentille, on dirait qu'elle rentre dans l'oculaire. Oula. D'accord. Ah, ok. Là, ça marche un peu mieux. Est-ce que tout bouge Ouais, il y a absolument tout qui... Non, le milieu ne bouge pas. Donc, dans ce cas-là, on va d'abord faire celui-là. Puis celui-là. Euh, pas comme ça... Comme ça, et enfin... Comme ça. Ok. Tiens, tiens, sortons ça pour l'examiner de plus près. Chapitre terminé. Belle progression. Mais croyez-vous vraiment avoir fait vos preuves Alors. Ces trois cadenas m'empêchent d'accéder au contenu de la boîte. Alors, du coup, il va falloir chercher un petit peu. Euh, là, il y a un truc. Ouais. 5. 2. 7 à droite. Et en bas. Ça va être... J'ai un truc... Pas recommencer, intéressant, c'est 4 cylindres numéro 2 sur le côté. Non, je vais devoir faire ça, moi. Je pense que c'est un 7, mais j'ai un doute. Donc 5, 2, 7, et puis on testera. Donc 5, 2, 7. 6. Hop là, on appuie sur le bouton. Ok, on dirait une vieille machine à, à cinéma. Il y a un truc là. Alors, 11 février. Mes recherches avancent à petits pas. Avec ces instruments barbares, je peine à lire ce qui est écrit. Mais il y a quelque chose. Entre la terre et le feu, entre l'eau et l'air. Impossible de le voir. Mais je vois sa présence. Comme l'ombre de l'objet sans sa matière, mais elle trahit la forme de ce qui la projette. C'est l'élément final, zéro. Il donne leur sens à tous les autres. Comme les nombres existants ne seraient rien sans le zéro. Le cercle... 1, 2, 3... Le cercle sont des fous, aveuglés par leur margin noire et leur cupidité. L'objet de l'alchimie n'est pas d'obtenir de l'or, mais ceci. C'est quoi ceci D'accord. Ok. Et on va voir. Il hmm, faut, faut mettre un quelque chose. Non. Ok. Alors, on a quelque chose ici. Quatre symboles. Quatre symboles. Ah, il change. On va trouver la bonne combinaison du coup, je suppose. Ah, d'accord. J'ai fait pas fait exprès. C'était pas fait exprès du tout, d'accord. Mais c'est gentil. Un vieux livre de cuir relié, la couverture est richement ornée. Oui. Ah, d'accord, c'est un truc comme ça. Ensuite, comme ça, comme ça Et comme ça Ah 11 février mais Ah, c'est pas... Attends. C'est la même chose que tout à l'heure Hop Est-ce que je me dit que ça a un rapport avec ça Parce que Ah, il y a un truc là Et là bon qu'est ce qu'on a d'autre différence pieds -là. là un petit bout de coton il sent la paraffine hop là il va là la paraffine ça brûle Hop là et on monte. D'accord. Ok. Bon. Là. Allez, tourne, tourne, tourne. C'est bon. Ok. On dirait un télescope en miniature. Il y a des flèches. Hop là. Et ah tiens, il y a un truc là. Donc celui qui est en bas à droite, c'est une sorte de... Euh, gobelet avec de l'eau qui tombe dedans. Alors, non, non, non, non, oui, très bien, regardez s'il n'y a pas un autre, quelque, là-haut, en haut à gauche, c'est une sorte de cercle très cubique, en haut à gauche, un cercle cubique, là, alors, est-ce qu'on en trouve d'autres Non. Alors ce télescope, il va sûrement là, du coup, je suppose. Tac. Et si je regarde à l'intérieur Passionnant. On dirait que c'est plus compliqué que ce que j'ai vu. L'oculaire peut peut-être m'aider. Ok. Mince. Trial. Comme ça, trial. Ah D'accord. Ok, faut pas se fier du tout à ces dessins-là, en fait. Mais il faut se fier à ça. Et le milieu ne bouge pas. Donc, Ah, ça a une tête de bouc, on dirait. Hop là. Une lettre la lettre L consonne. Mm -mm. Ah, oh, il est mieux caché celui-là. Euh, une croix avec une spirale. En haut à droite. Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. C'est gentil, merci. Une de une clé en fer. Satan! En verlant, Santa et voilà le but du Père de est démoli. <rire> euh, c'est pas vraiment du verlan mais bon. Euh, effectivement c'est une très lourde clé. Très bien. Euh, C'était quoi le mot C'était Trial Là. Au revoir et merci Ah ok j'ai ouvert un verrou Un cadenas s'est ouvert plus que deux à ouvrir Très bien Ah il y a un truc qui s'est ouvert ici aussi Book Je me demande si la clé on va pas Non la clé on va pas dedans du tout Par contre elle va là La forme est bonne mais le trou n'est pas assez grand Il y a qu'il une poignée là qu'on peut tirer. Ouais. Je veux tirer de. Ah non, en fait, il est loqué qui bloque. C'est un coffre-fort, mais il me manque une pièce. Ok. Ah, il y a une lettre là. 8 oui, mai. Macalister est de retour avec les croquis égyptiens, le motif se répète, les tibétains l'appelaient l'élément zéro, espace, les hindous, éther, et les babyloniens l'appelaient simplement eau. L'autre direction, le royaume d'Ishtar, plus important encore la présence récurrente du glyphe hexagonal. Le même symbole reproduit dans des cultures séparées par des siècles tout autour du monde. Qui oserait me dire que ce n'est qu'une vaine superstition Lorsque j'aurai distillé le premier échantillon, ils ne pourront plus nier. Aujourd'hui, les sceptiques ont gagné un partisan. Macalister a démissionné. D'accord. Est-ce que, est que... Est que je peux interagir avec la clé, peut-être euh, Tourne pas bien mon avis. C'est pas ça. Est-ce qu'on a autre chose si je regarde un petit peu avec le ah, ah il y a un truc là et hey, je veux regarder ce qu'il y a là deux trous ok qu'est ce qu'on a d'autre Je vous dis qu'il faut vraiment s'occuper de cette boîte. Ah, il y a un bouton là. Ah, ok. Alors... bah eh ben. ah euh, modifier comment ok comme ça une serrure ah ok une nouvelle clé une clé du meuble, je pense que c'est celle-là. Et là on a quoi Une clé en cuivre émaillé. Ah, faudrait une nouvelle clé du coup, ici. J'avais vu une étoile ici. 21 juin. C'est une date cruciale, la plus importante de l'histoire humaine. J'ai réussi Il fallait un sujet humain. Et j'ai servi de catalyseur. Épuisé par mes recherches, je suis rentré dans la chambre sans éteindre le mécanisme. Mais quand j'ai retrouvé mes esprits, j'avais réussi. L'élément zéro est le plus étrange car il n'est ni énergie ni matière. Mes études ont grandement progressé, notamment sur sa façon de réfracter la lumière... Ce soir, c'est apéro pour tout le monde Wouh, apéro pour tout le monde Allez, pasta et saucisson Alors, qu'est-ce qu'on a Bonjour, un chevalier avec une hache Un chevalier avec un gourdin Et une sorte de truc de... D'accord, ça tourne euh, Ah, ça peut être, euh, le truc Qui permet de tourner euh, sur le meuble du bas Là, un, tu vas avec une épée, et lui, pourquoi t'es doré, toi T'es le seul à être doré, t'es mieux que tout le monde, qu'est-ce qui se passe Il puis, on dirait que t'as pas d'armes, mais on dirait que, que, que tu devrais en avoir une. Bon, allez, on va s'occuper de cette partie-là. On a ça. Alors. Ok, j'ai compris. Donc, tac, tac, tac tac, raté tac, tac, tac tac, tac, et tac euh, ah ok, du coup je pense savoir de comme ça non Il euh, doit y avoir l'idée, mais ça doit pas être exactement ça. Ce qui est facile, c'est que du coup il y a un nombre limité de combinaisons. Ah bah voilà. C'était facile! Qu'est-ce qu'on a là Ah quelque chose qui change là. Je pense que c'est pour la serrure qui est là. Ok, alors il faut que ça soit. Ça ressemble un peu au totem de Colanta. Euh, alors. Non. Non. Non. Oui. C'est comme ça... Non. Je crois que c'était comme ça. La ne rentre pas comme ça. Ah Qu'est-ce que j'ai fait Ah bah super Il y a le modèle. Donc euh, du coup, c'est... Comme ça... Et... Comme ça oui, c'est ça. Tac, tac, tac, et on tourne la clé. Oh. une plaque circulaire avec une étoile. Deuxième verrou ouvert. Très bien. Le, sac le second cadenas est ouvert. Plus qu'un. Euh, une horloge. D'accord. Et donc... Là, il y a un truc. Ah, ça, ça se lève. Je suppose que c'est ça qu'il fallait faire. Ici, il faut une mini-clé. Qu'est-ce qu'on a ici Ok, il manque des mécanismes. Là, on a ça, mais je sais. Ah. Ouh Ah d'accord, j'ai compris. Garde euh, du coup, ça c'est bon, ça c'est bon, mais là ça va pas et là ça va pas. On dirait Pac-Man ici. Euh, le carré, c'est celui qui est devant le... Oui, donc il faut qu'il soit en bas à droite. Comme ceci du coup. Ah non, c'est l'inverse. En haut à droite. Comme ça Oui, comme ça. Il en reste un, donc le rond. Bah, qui est là. Tac. Et tac. Ah bah. Parfait. Il des mécanismes dans l'horloge, du coup. Euh... Ah, Ok. C'est des bouts de triangles, là c'est un bourron, donc il va là. Et après... Bah, où vas-tu petit euh, élastique Ok. Ah, un tournevis. Tournevis, tournevis, tourne... Non, pas ici. tourne boulon. Touc, tic, touc. tic, touc. tic, tuk, tic, tuk. Et la dernière. Ok. Une clé cliente, truc qui a besoin de ça si je mets tout d'un côté comme ça est ce qu'on a vu c'est pas ça un endroit où il faudrait une clé quelque chose ici mais c'est de dire quoi je pense qu'est-ce qu'il me dit on dirait une clé mais je n'avais jamais vu cette foule auparavant mais effectivement je n'avais vu auparavant j'ai envie de, de cliquer dessus parce que ça, ça me donne des indices et je préfère réfléchir j'aime pas qu'on me donne des indices il meurt quand je suis au bout du rouleau. Ici. Il manque quelque chose ici, mais c'est difficile de dire quoi. D'accord. Sur le dessus, il y a quoi Rien du... Ah, j'ai trouvé. Ok. Alors. À gauche, où ça fasse par du bout bas haut et l'inverse de le côté donc bas haut ok comme ça du coup bas haut hop là mince hop là Un écrou. Un engrenage moyen. Tac. Est-ce que je peux toujours pas. Si je fais ça et ça. Je peux pas mettre le. Attends, au pire déjà, je peux déjà hey. faire ça. Et normalement, ça va faire rouler. Celle du milieu. Nickel. Ah bah voilà, le dernier engrenage. Je suppose... Si je fais ça et... Non. Euh... S'il si, y en faudra forcément là. Toi tu vas là. Et du coup... Comme ça. Et roule les manèges. Oui ça tourne. Donc du coup là c'est si plus sur le bouton. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça Un long cube d'acier fin. Ah, ça se... Une sorte de petite clé. Ah, je pense, ça avoir... va. Ouais, bah, du coup. Et il y a un petit mot encore là. Une vieille photo. Rêve 06... Pardon, 605. Ok. Donc, réveil C'est une horloge. 0605. Mais avant, on a ça. Ok. Oh, C'est compliqué, j'aime pas les perspectives comme ça. Ah, il y a un bout du truc ici. Donc je suppose qu'il faut jouer avec... Comme ça. Bingo. Un écu Ah bah tiens. Le petit bouclier, à mon avis, c'est pour le euh, chevalier là-haut qui n'a rien. Pouk. Un petit diamant. Une pierre ovale Elle a rien de particulier Où est-ce qu'elle pourrait aller cette pierre ovale mmh. Ah, ça tourne là. 6 h 5 quand je sais pour se faire 6h05 C'est bien beau de m'avoir fait ça, mais bon. Non est ad astra molis et terris vie. Ah! Ok. Alors, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, 6 heures 5. Bingo. Et c'est le troisième verrou! Oh, c'est joli! Chapitre terminé. Belle progression, mais croyez-vous vraiment avoir fait vos preuves? Mmh. Alors, qu'est-ce qui nous reste Toujours la photo par contre. C'est-à-dire que la photo va encore nous être utile. Alors, alors, alors, alors. Mmh. C'est étrange que je puisse me rapprocher des... Il y a sûrement un on peut, sur lequel on peut appuyer. Non. Je crois que j'ai fait le tour. Allez, un dernier. Bon, là, j'ai tout fait. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a Un trou carré pour y mettre quelque chose. Il ouvrira sûrement ceci. Qu'est-ce qu'on a ici Hop. Un bouton et une boîte. 15 juillet. Mes recherches sur l'élément 0 progressent. Étant donné la nature de son origine, je commence à croire qu'il est lié à ma propre âme. Ses propriétés se précisent. Il provient d'une énergie colossale venant de quelque part. J'ai fabriqué un dispositif qui permet de le voir et le canaliser. Mais les expériences à venir m'effraient. J'ignore comment le contrôler. Et alors cette boîte Une petite boîte avec un sorte, une sorte de puzzle. Ah ok, ok, ok. Le but c'est de mettre la boule dans le petit trou là. Et du coup, je suppose qu'il faut... Est-ce que c'est même que j'utilise déjà Oui, donc On va essayer de passer comme ça Comme ça C'est visiblement pas celui-là, donc c'est celui-là. Et voilà J'adore ce genre de jeu. J'adore aussi. Une clé ordinaire. D'accord. Vraiment ordinaire, ordinaire Oui, ordinaire. On peut, pas, on peut rien faire. Il reste à savoir où est-ce qu'elle pourrait bien aller. Petite clé. là c'est le même passé que tout à l'heure 3 4 1 2 3 4 5 5 4 5 4 déjà Cinq... Quatre... 2 deux, trois, quatre, cinq... Et un, hop là. Tiens, on dirait un nouvel oculaire. Le cadre d'une feuille de papier avec une lentille de vue. D'accord, et donc Ah, une cheville carrée, là, j'ai trouvé un truc. Moi, je, peux, je peux rien faire. Bon. Alors. Où pourrait bien aller ce petit carré Ça ressemble à ce qu'il y a là. Mais je ne peux pas cliquer là-dessus. Donc ça doit aller ailleurs. Non. Ah, peut-être là Non, C'est vu que c'est un bout carré, ça pourrait peut-être rentrer, mais non. Ça n'a pas l'air de rentrer là non plus. Non, je, aide. je ne veux pas d'aide. Je ne veux pas d'aide. Ah, peut-être ça. Ouais, non, je pense que ce serait un peu de l'Afrique. Euh, tiens, il y a un coffre là. Je peux rien en faire. Mais il y a un truc sur le côté. Non, rien. Et là Non. Ils mmh. sont le dessus, il y a quoi Il manque une roue ici. Ça, je peux pas le tirer. pas à trouver où est ce qu'il va cette plaque je vois aucun endroit ce qu'on ce c'est vraiment un rectangle en bout Alors que là c'est un carré Ok, ils ont une combinaison bien précise à faire. Et si je prends un peu l'oculaire, peut-être que je vais avoir quelque chose. Ah, il y a un truc là. Ah, ça commence à m'agacer Ah, déjà, il y a un truc là. Ok. Ok. Quel est le but de cette chose Ah, d'accord, ça, ça tourne encore. Mais quel est le but, au final Eh bien. Ah non je l'ai bloqué. Ah tout carré. Ok. Euh... Ah. Bah j'en sais rien. C'était tout petit en fait. Je vais ça beaucoup plus gros. Là par contre il faut des lettres mais... Je ne sais pas du tout où les trouver. Ah, attendez. Je crois que j'ai compris un truc. Comme par hasard, oui. Hmm. avec avec le Ok. Oh. Sigil. Merci. Si un cristal de forme un peu particulière quand même 29 juillet une nouvelle découverte m'a chamboulé pour étudier le pouvoir ré ré réfractif de l'élément 0 j'ai fabriqué des lentilles avec il est aussi troublant qu'épuisant de regarder à travers et j'assiste à des visions qui dépassent mon entendement plus je descends sous terre plus les visions se troublent j'ai installé mon bureau dans la tour nord je ne peux plus aller à la cave avant. D'accord. Donc. Je pense que ça va là. Non. D'ailleurs, ça se tourne ça, non Non. Là, alors peut-être. Non. Là, oui, là. Ah, ok, faux. Parfait. Un petit engrenage. Euh, on l'avait vu, celui-là. Non, on l'appelle. Pas celui-là, des fois Ici. Un dispositif qui reflète la lumière, donc je suppose que ça a un rapport avec le cristal. oh Ça, on l'avait vu il y avait un trou là super ça ça correspond pas Ok, tout ça va là. Ça va pas là. Celui-là, ça va il y a un trou, là. Voilà. Celui-là va bien. Celui-là va bien. Ah, oui, il y en a un là encore. Donc celui-là, est... celui il reste coucher Comme ça, et comme ça. Et là, je suis pas mal, non Non, ça va pas. C'est l'inverse. Oui, il y en a un qui est plus court que l'autre. Là, on est bon. Un autre dispositif réfléchissant. C'était où? Hop là. Ok. Ah, d'accord. Système de miroir. Voyons voir. Tac. Tac. Ok. Ah, il y a un truc qui s'est ouvert là. Oh Un bout de la carte de, de forme étrange. Un bout d'Amérique du Sud. Et eh bah ben, ça va sur la carte. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Alors je tourne et Australie Encore Ah bah c'est le jeu ma pauvre lucille <rire> Alors qu'est-ce qu'on a là-haut parce que ça brille de mille feux mais bon. Pourquoi est-ce que ça brille de mille feux voyons Tu devrais me concentrer sur les côtés de la boîte. Bon bah très bien, pas de soucis. Je je m'exécute. Tiens, un bout de la carte en étoile, le Tibet, je crois. Et ben bah, c'est parti. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Hop là. Ok. Encore un ou pas Oui. Non, c'est fini. C'est fini. D'accord. Est-ce que cela m'affiche des choses Ah, il y a un truc là. Ah non, c'est juste. Oui, c'est déjà fait ça. C'est juste qu'avec l'oculaire, je vois pas très bien. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait sur les côtés de la boîte Il y a cette chose là, mais je sais pas du tout. Euh... Sur quoi taper Je me demande si... Il n'y a pas un lien avec... Ah, pourquoi je regarde Quelque chose, mais j'avais dans un compartiment secret. Ah Bon, il bah y a un compartiment secret quelque part. Pourquoi j'ai cliqué Ah Un double fond. Allez <rire> Un bout de carte hexagonale. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. Et c'est du coup l'Océanie, une manivelle, une poignée en cuivre avec un bout carré. Pardon, excusez-moi, hop là, tourne dans le vide, vide, tourne dans le vide. Euh, ok, ok, ah d'accord. Ok, donc là, maintenant, il faut tourner dans le... Voilà. Une étrange boîte en bois. Ah. D'accord. Et ensuite Je crois qu'il y a un truc ici qui est passé. Hop là Un télescope Ah d'accord, ça, ça c'est pour le truc des étoiles. Ça fait une croix. Mais la tête de la croix est en haut à gauche. Un bout de carte carré. Ah, il y a un petit mot. Un petit mot doux. 9 août. Le cercle avait raison depuis le début. Comment ai-je pu ne rien voir J'ai découvert un passage dans leur scriptus nocti, une incontation qui a besoin d'une source d'énergie. Je l'ai, moi, cette source. Ce soir, j'invoquerai Astaroth, celui que les Babyloniens appelaient Ishtar, prince des inquisiteurs et celui qui connaît tous les secrets. Et enfin, toutes les connaissances sur l'élément zéro seront à moi. Je ne tiens plus en place. Il y a tant à préparer. Le petit mot 6 sur 7. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. L'Afrique la carte, euh, Africa J'ai envie de danser comme toi Qu'est-ce qu'on a On dirait un truc de sous Oh, oh. D'accord, c'est trop beau. Belle progression, mais croyez-vous vraiment avoir fait vos preuves mmh, mmh, La suspension comble. Mmh, mmh. Bien. Bon, je suppose que maintenant, ce nouveau chapitre, c'est essentiellement sur le haut du plateau. Alors ici une cavité circulaire donc s'il y a une cavité c'est à dire qu'il manque un truc là il y a un truc ok une manivelle et un petit mot 7 sur 7 15 août quelque chose ne va pas j'ai suivi la à la lettre astérote n'est pas apparu je n'ai reçu aucune réponse plus de questions davantage de vision elle m'assaille je ne peux rester en place bien longtemps. J'essaie de les suivre, mais la lentille me fait mal. J'ai concocté un calmement pour mes yeux. À ceux qui trouveront et liront ce journal, je manque de pouvoir pour décrire ça. Il n'existe aucun concept humain assez fort pour l'expliquer. La maison s'étend agrandie, il y a des pièces partout. D'accord. Euh, du coup, c'était une manivelle en cuivre. Là, il y a aussi un truc. Non. Où vas-tu petite manivelle Il y a quoi au milieu Oh ça rentre pas. Non. Une fente en plein centre de la table. D'accord. Ah tiens. D'accord, alors, si j'appuie, poignard, oh okay. tiens, un poignard, et encore cette, ce symbole à refaire, ah, d'accord, euh, je suis pas mal là non oui. Hop là, un poignard. Un vieux poignard décoré. Et bah, je me demande si le poignard il rentrerait pas. Pouf, c'est le poignard de Colanta. Oh, un planétarium. Et des tuiles. Ok, d'accord, je crois que j'ai compris. C'est un peu comme un mastermind. Si je les mets toutes. Ah non. Ah bah non, je pensais bien, en fait pas du tout. Occupons-nous de notre planétarium. Est-ce que je peux cliquer sur quelque chose Ah, je peux recliquer ici non, l'écrou qui ici ne roule pas, donc ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Ah. ok, ça fait un escalier. Escalier commençant en bas à droite et qui remonte ensuite. Bingo! Oh, ça tourne! Et là, on peut appuyer sur le bouton. L'oeil Euh... est-ce qu'il faut vraiment que je... Non, c'est pas possible. C'est beaucoup trop rapide. Faut que je fasse ça un trident, mais avec dedans. Hop là. Oui, voilà. Ça ne bouge pas, mais ça... Ça bouge. Ok, non, ça bouge pas non plus. Alors, une grosse amulette en or. D'accord. Ah, je me demande si... Il y avait un truc qu'on pouvait tourner ici. Bingo. Ah bah. Au revoir le Paletarium. Alors. Est-ce que j'ai... Mmh. Ça ne tourne pas. Oh Ah, je crois avoir compris. Euh, il me faut un dessin. C'est encore la même chose. Il faut encore euh, trouver les bonnes... le bleues bleues à placer. Et là, en gros, sur la deuxième ligne partant du haut, il faut mettre... Alors, du coup, il y a combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deuxième ligne, j'ai ça et ça. Très bien. Euh, du coup, première ligne qui est celle du milieu. Celle de tout en bas, j'ai les deux. Du milieu, et enfin... C'est du milieu. Hop, ça devient compliqué. Bon. Mmh. Alors. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Bingo Ah, ça ressemble à, un, euh... à ce qu'on cherche, on dirait. La source d'énergie qui alimente l'élément 0. Ok. Appuyez sur le bouton. Page de button. D'accord. Et donc... Ça, je peux en faire quelque chose ou comment ça se passe Est-ce que je peux choper la voile On dirait pas. Ah. Oh. Ok, ça se tourne. Est-ce qu'il y en a un qui bouge pas Oui, celui-là. Donc, ça veut dire que tout doit partir de là. Voilà. Oh. C'est bizarre. C'est dingue. Je suis dans un autre monde, là, en fait. C'est chelou. Ok. Et ensuite Est-ce que je vais mourir qu'il va y avoir des araignées Ah, il y a une porte. Non, on ne va pas vers la lumière Chapitre terminé, belle progression, mais croyez-vous vraiment avoir fait vos preuves mmh. oh. En fait, je suis rentré dans le mécanisme. Ouh là, oui, je suis dans le mécanisme, là, oui. « Une nouvelle boîte !»« Mais où suis-je »« Une étrange impression de mouvement. »« Pas vraiment tournante, pas vraiment tombante. »« Je me suis senti passer le seuil et les visions se sont tues. Elles n'ont peut-être servi qu'à me conduire ici. »« Le chemin se referme derrière moi, mais un autre s'ouvre au-devant. »« au -devant. Quelque chose fait appel à moi. »« Si vous êtes avec moi, je vais tenter de vous guider sur le chemin. » Si seulement vous n'étiez pas venu. Si seulement vous n'étiez qu'un autre de mes rêves. Il y a des, une sorte de piano ici. Alors. La deuxième et l'an dernière, D'accord. Et là il y a un carnet. Le bloc sur lequel se trouve un croquis de l'élément zéro. Bon. Et si je fais ça Non. Okay, je crois que c'est le S qui est important. Là, il y a un bouton. D'accord, ça ne sert à rien, je suppose. Deux petits trous qui suggèrent qu'il manque. Oh, il Il y a de la musique là. Manque une petite clé. Hop là. Euh, ok. Donc faut trouver des trucs en rapport avec des symboles. Et des signes. Ici. Ça ne dit pas lesquels, par contre. Euh, si je fais tout, ça va être trop long. Ici, qu'est-ce que j'ai? Hello. limited edition English drum table. Il un truc qui se tire là. Ah, c'est là. Alors, un petit enconnage en forme de triangle. Euh, il était là. Il était là. Hein huh? Bouton qui ouvre un petit truc. Ok, ok. Une sphère, un arbre en métal, il semble bizarre. coups carrés. Parfait. Ah. Alors, une clé en forme étrange. Et là, il y a des cartes... Des vieilles cartes de Tarot ternie euh, Une clé... Une clé... Là. Ah. Toute la machinerie qui se lance. Ah. Ah, il y a un bouton. Et comme ça. Une plaque en métal. Et il y a deux petits trous. Un piano. comment j'ai fait <rire> on dirait une fente pour une pièce ah <rire> je m'amuse ah tiens il est vrai que ça sont apparus alors là une étoile c'est le triangle le, enfin, le deux points, c'est la spirale avec la croix. Et le trois points, du coup, c'est le S avec les deux petits trucs qui dépassent. Non. Ah zut mais, on prend tout sauf celui que je veux. Voilà. Tiens, une pièce, comme par hasard. Et je lui sais que j'ai Cache l'investigation. Il est où mon piano Attends, tu... Thème de, du jeu. C'est thème du jeu. Une poignée en métal. Une deuxième poignée en métal. Alors voir le piano. Où est-ce que j'ai besoin de poignées en métal Bah. Je pense pas que ça rentre dedans. J'ai toujours cette clé d'ailleurs que je ne je l'ai pas encore utilisée. Ah bah voilà. Peut-être pour ça. Ok. Attends. Il faut l'écrire. Euh, écrivons les symboles. En bas à gauche, c'est une sorte d'hélice hélicoïdale. Hélic hélic de, ah, de structure hélicoïdale. C'est mode de l'ADN. Et à droite, c'est des sortes de notes étranges. Bon, je le bon sens, encore mieux. De notes étranges, comme ceci. Surplombées d'un œil. D'accord. Et si on tourne encore Alors, en bas à droite, on avait dit. Celle-là. Ah bah c'est bon. Non, c'est pas bon. Ok, c'est-à-dire qu'il faut que je retourne là-dessus. Bah si c'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a un truc qui va pas. Ah ok. On appuie sur les boutons. D'accord. Généralement, quand on voit ces, ces motifs fluorescents, on sait très bien qu'il va falloir utiliser l'oculaire. Et on cherche un code à trois chiffres. Tac. Sachant que le premier ne tourne pas. Dans l'autre sens, à mon avis. 573, je suppose est-ce qu'on peut arriver à 573 Oui, messieurs-dames. 560... 13 On dirait des barrettes de RAM RGB dans un PC. Ok. Une cutie pour quelque chose. Oh Ah bah. Oh. D'accord. D'accord. Ok. Euh, oh, c'est géant. J'aime pas les trucs en perspective. Jusque là, ça va. Non. Non. Je déteste les trucs en perspective. Mais what Pourquoi ça... J'ai l'impression de toujours trouver sur la même chose. Ah ok. Un là. Là ça va pas. Là ça va pas. Là ça va pas. Là ça va pas. Tourne. Ok donc ça veut dire que. Faut tourner encore. Non ça va pas. Attendez, au pire le trou il est là. Donc ça veut dire qu'il est ici, mais de l'autre côté. Donc.. Donc dans un sens, il est déjà bien placé, dans le sens de la face, donc là il est ici mais tourné vers le haut, non. comme ça du coup, non, comme ça normalement, ah ça va pas, ok donc il est ici. Attends. Ok, donc il est ici, en face. Tac. Tac. Et tac. Ok. Je déteste ce truc comme ça Ça, c'est des jeux de rythme J'aime pas Ok, bonjour. Oh, un rubis. Une pierre rouge sur une plaque de métal. Je pense savoir où ça va. Ah. Et vers les trois autres. Donc, vous savez quoi On va commencer par. Eh hey celui-là. Pourquoi es-tu là, toi Ok. Et si on s'occupe de ça Ok. Il faut récupérer tous les... Euh, tous les cristaux. Donc voilà. Une pierre verte et une pierre jaune à tous les coups il y a un autre précis ah ben, quand je vois le truc oui les trucs vert et jaune là à mon avis c'est ça alors si je regarde par rapport au dessin qui est là, est-ce qu'il y en aurait une qui serait bien placée Est-ce qu'il y en a une qui faisait des bon dessin On dirait que non. On va partir du principe qu'elles sont toutes mauvaises. Ah si, la rouge est forcément bien placée. Euh, J'avais mis la bleue ici, donc on va la mettre là. Vers la jaune là. Ça va pas. Mais on dirait que la bleue est bien placée cette fois-ci. Donc ça veut dire que. Il y, y aurait juste la verte et la jaune. Mince! toi wesh merci bien un labyrinthe donc voici le palais Mais comment je fais tourner le truc par contre ok Ok, tac, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, encore. tac, tac. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, Oh, d'accord, ah, d'accord, super, deuxième palais, quelque chose me dit que tout ça, ça va pas être aussi simple. Ah On va prendre celui-là. Ah, il y a un truc qui bouge. Le son, est là. Comme ça. Oh, je pense c'est. Oh, la balle Ah, il a un monsieur. Il fait peur, le monsieur. Le cuir, il est cassé. Je termine. Ah, ok. Je termine. Vous en êtes sorti en forme, j'espère, parce que d'autres tests encore plus difficiles vous attendent. Ce n'est que la première étape d'un long voyage. Je ne vois aucun intérêt de mentir sur votre malheur. On ne peut plus reculer. Aucun de nous. Là, vous êtes aussi piégé que moi. Ne cessez jamais d'avancer, mon ami. De nombreuses pièces vous attendent. Et ben voilà. C'est la fin de cette session sur The Room. Et bah... <rire> un peu creepy quand même, mais hyper intéressant. J'adore les énigmes, donc c'est vraiment un jeu qui me parle énormément. Voilà, j'espère que le stream vous aura plu. Et on va s'arrêter là, je pense, pour ce soir. Euh, oui, absolument. <rire> creepy mais prenant. Ouais, ça va, il est assez prenant. Donc, il y aura sûrement la session de The Room 2 dans la semaine. Euh, si je ne dis pas de bêtises, ce sera demain après-midi. Et vous pourrez aussi nous retrouver en stream communautaire demain soir sur Uno. On va préciser des amitiés, encore une fois. Tous les matins, vous retrouvez Jack, il me semble. Euh, sur quoi tu joues en ce moment, Jack Tous les matins, il me semble que tu joues sur... Euh... Alors... Tu joues sur... Oui, Miaou, tu, tu, je sais. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors. On a du... Pokémon Unite, du Zelda Skyward Sword. Et de la gestion d'hôpital. Uh -huh. Le chat, le petit chat. Voilà voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes divertis avec moi ce soir Je vous dis du coup à demain dans mon cas Et euh, du coup Jack, on se dit à demain aussi pour la session de Uno du mardi soir à 21h Rendez-vous tout de même demain matin avec Jack du coup sur du... Oh bah tiens le chat Carrément Tu... tu... <rire> bon, euh, oui Je vous présente au lit. voilà Hein, une princesse donc à demain tout le monde, très bonne soirée à vous, n'hésitez pas à suivre les de studio sur les réseaux sociaux, cordialement, bisous, tu dis bisous Tu te fais bisous au chat Bisous, non. non tu me fais la tête, bisous, bisous tout le monde